On est arrivé au terme de notre interview, Nous on voudrait bien que tu ouvres officiellement non le mais portail même dire un dernier mot hein. D'accord hein. Le portail est ouvert. <rire> yo yo yo la famille c'est Crackflow Welcome back de retour sur la plateforme Crackflow sur le théâtre d'amis Aujourd'hui nous allons parler comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo à Un clash encore un clash qui se pose dans l'industrie de la musique gabonaise donc qui se pose entre deux rappeurs notamment Domana au flow du sud qu'est-ce qui se passe encore dans l'industrie de la musique au Gabon tout savoir c'est sur Crack Flow donc j'espère que tu es prêt si tu n'es pas prêt t'inquiète pas d'ami c'est sur la plateforme je te laisse du temps à t'abonner active la cloche de notification active cette cloche c'est très important pour la suite des événements Et surtout mets un pouce bleu si tu aimes la vidéo, le contenu Et surtout ça encourage et ça donne de la force Si tu veux un peu participer à la plateforme Crackflow qui est là pour vous Tu es la bienvenue Déjà Bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne pour la toute première fois, c'est sur Crack Flow. Faites comme chez vous les gars, c'est la famille avec courtoisie bien sûr. Donc j'espère que tu es prêt, si tu n'es pas prêt, sans plus tarder, Kaja Crack j'ai les j'ai la Yo yo yo, la famille c'est Crackflow, welcome back sur la plateforme Crackflow Comme je le disais notamment, tu as pu voir dans le titre de la vidéo Voilà, nous allons réagir à un clash encore un clash qui oppose deux rappeurs de l'industrie de la musique gabonaise, notamment Doman off du Sud. Donc j'espère que tu es prêt, mais avant de commencer les hostilités, laisse-moi planter le décor afin de pouvoir mettre tout le monde au parfum. Tout le monde ne connaît pas l'industrie de la musique au Gabon. Donc voilà, pour tout savoir, tout commence avec une série de vidéos que le rappeur Amenem enchaîne sur le titre Personne ne sort Yeah, pu kiffé. Et dans cette vidéo, il y a l'artiste Arnold Jude qui revendique, voilà, le statut ou bien le droit, le cachet des artistes après avoir presté à une émission ou un programme ou un événement surnommé Cabon 9 Provinces. Donc, au sorti de là, voilà, ils n'ont pas été payés. Hein Déjà je voulais en parler, mais bon, trop de choses à dire, trop de choses à faire Donc sur ce, ça tombe bien parce que nous allons parler de tout ça Donc dans cette série de clash ou encore dans cette série de, de vidéos, de musique Que le rappeur Amenem, déjà chapeau à lui pour euh, voilà euh, avoir mis en place euh, une structure voilà Quelque chose, un concept comme ça, euh, afin de pouvoir donner la parole aux artistes quelque part Voilà il joue sa partition. Tu vois ce que je veux dire? Si toi aussi tu veux voir une biographie du rappeur Amenem sur Crack Flow, dis-le moi dans l'espace commentaire de son début, derrière l'écran normal, jusqu'à Universal Music, en passant par Dynasty. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux plus. En savoir, voilà, dis-moi ça dans l'espace commentaire Donc Amenem, chapeau à toi, tu as sorti de la balle avec cette série de sons Mais avant d'ouvrir le portail de nouveau, voilà, il y a eu un pic lancé Directement au rappeur Flow du Sud Et nous savons tous que le Flow du Sud A cet honneur, a cette éthique Qu'il n'aime pas qu'on bafoue Il avait déjà un peu répondu à MC Bright Et là, de nouveau, il se voit encore Clasher, mais attention Les rappeurs au Gabon nous ont appris deux choses La toute première chose, ce qu'ils peuvent C'est niquer pour du buzz Tu vois, à la fin, c'est pour faire sortir un son C'est pas mauvais, c'est le rap game Et comme je l'ai toujours dit, dans l'industrie De la musique, dans l'industrie du rap Il y a cet ADN Clash, rap, voilà, c'est pour se donner du buzz, mais aussi c'est pour se détruire, donc, au sorti d'un clash, il y a toujours un gagnant et toujours un perdant, et souvent, le perdant disparaît, c'est un peu le cas de SNK avec Boba, ou encore, euh, voilà, l'Afrique, ou encore le clash avec Koba Building, je vais taire le nom, mais bon, il se reconnaît, donc, voilà Aujourd'hui, nous avons un nouveau clash avec Doman et Flo du Sud qui va gagner, qui va sortir de la vivant. Dis-moi tout ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Donc, après cette euh, série de clash et surtout le rap de Doman où il a lancé un pic au rappeur Flo du Sud, le Flo du Sud a dit « Bon, ok, Ndami, tu vas te wise. Tu vois ce que je vais te dire ?» Et là, il a fait sortir un son lit. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses dans l'espace commentaire Et sans plus tarder, on se retrouve après la vidéo. Kaja Dieu le Père. Adieu. Adieu. Tu penses que Mario est fier de toi, Badinga Oui, le frangin n'est pas fier de toi. Et quand il pense qu'il a fait briller des artistes comme un Comme c'est le frangin, il y a des vérités qu'on ne dit pas. Mais qu'est-ce qui se passe grand tu veux un feat mais appelle-moi Oh mais qu'est-ce qui se passe grand Si tu veux un feat, appelle-moi Bah pas besoin de passer par mille chemins. Bon, déjà moi j'ai envie de souligner un truc qui apparaît toujours dans les vidéos du flot du sud. Premièrement, son décor, il a toujours des décors très simples, notamment avec, euh, voilà, son, voilà, on peut voir hein, dans cette image par exemple, qu'il est dans une ruelle assez obscure. <rire> Mais bon, avec deux bidons d'eau à la main, et voilà, il montre simplement la vie quotidienne qu'il vit, ou simplement les réalités du pays, tu vois, euh, voilà, habillé simplement et tout, etc. Et euh, c'est ça un peu l'idée, l'étymologie même du rappeur euh, Flo du Sud. Donc euh, c'était juste hein, un passage à souligner. Sans plus tarder, Kaja! Tu préfères me donner les fesses, mais qui t'a dit que je vais te ken moi? C'est le son de Nambula qui baille, mais c'est toi qui te fais voir. Parce que Mouriri a porté la veste. Tu dis aux gens que j'ai pas les habits, mais dis-moi, est-ce que tu m'as vu cacher ça? Toi tu es la plus grosse honte. Voilà, voilà, voilà, voilà, c'est là, c'est là. On t'a dit que j'ai pas les habits, mais qui t'a dit que j'ai caché ça Tu vois ce que je vais dire La punchline, tu vois en fait Et c'est là, il répond directement Andoman. qui t'a dit, qui t'a dit Moi je ne cache pas que je suis un gars du terre. je ne cache pas que voilà, j'ai pas d'habits, je me cache pas que je suis simple. Tu vois ce que je vais dire Mais bon, sans plus tarder, Kaja D'Africa Dream, tu peux pas nous cacher ça. Le peuple est au courant grand, tu habites où Ou habites Où habites tu Message que personne ne t'envie Si tu as grandi dans la cité Faut bien choisir les gens avec moi, tu t'adaptes pas Moi j'ai grandi au quartier Chez nous 24 heures sur 24, c'est la bordellerie Le manquement c'est la pandémie Toi tu n'es que la poupée d'exposition d'Africa Dream Quelle honte, mais quelle honte Tu seras le premier au monde qu'un bleu va bizouter Le premier au monde qu'un bleu va bizouter Tu seras le premier au monde qu'un bleu va bizouter sort, je dois d'abord sort, je dois d'abord Le way des bandits se règle en bandit, donc il ne savait pas que j'étais maudit au quartier. I love this game! Donc c'est ça le rap game! Yeah. <rires> Mais bon, voilà, Flo du Sud, il dit simplement: Le way des bandits se règle en bandit, Doman. Donc tu savais pas que Flo du Sud c'était un bandit? tout ça c'est sur crack flow bro c'est juste un malade <rire> Kaja. des règles, même s'il y a d'abord fermez-moi le portail là fermez-moi le portail fermez-moi le portail là fermez-moi le portail de la chance la honte ne tue pas ah oui il y a des rappeurs qui méritent la tôle, comme Domane et son groupe d'amis. Car si on met l'argent, on ne voit rien. C'est qu'on peut parler des détournements, de non Je me disais bien, il y a un rappeur qui me fait penser au gouvernement. Depuis quand oh. oh. barré une dame africains... Non mais c'est juste un malade, quoi. On, tu fais tout ce que tu fais, mais on voit rien, bro. Et là, tu fais penser à la garde du gouvernement. Hein. Tu as de l'argent, mais ça va où Ça va où Tu habites où <rire> Kadja c'est un fantôme. Quand je pense à tous les moyens là, quand je pense à tous les moyens là, un seul clip d'Endoman, bye tout, mec clip sa promotion, bye toute ma y a même la monnaie pour la voiture, adieu. Ah, yeah. Peut-être qu'il faut laver le corps, peut-être qu'il faut laver le corps. Tout l'argent finit dans la com, tout l'argent l'a fini seulement dans la com. Et depuis là, aucun résultat. Quand tu vois la carrière d'Endoman, tu sens qu'il y a des artistes qui méritent la tôle. Ouh. Tu as les... Yeah, I love this game, guys. Bon, voilà, tu, tu as des sons lit euh, Tu fais sortir des sons litres. C'est dosé, mais tout ça, ça va juste dans la com. Don't man arrête, man. Hein? Donc, il dit aussi que voilà, un son de Ndoman, ça baille tous les cacos, tous les habits voilà, du flot du sud. Il ça, ça, ça, y a même de la monnaie pour acheter une voiture, gars. Donc, déjà, Ndoman T'es bacus hein. So much money, too much money, bro. <laughs> I love this game. Kaja! tu dis que tu as beaucoup de fans, ils sont où? Ah mon Dieu, on les voit jamais. Un peu comme le cas de la COVID. Tu dis que tu as beaucoup de fans, ils sont où? Ah mon Dieu, on les voit jamais. Un peu comme le cas de la COVID. Love it. I love it. I love this game. God damn it. Yeah. Alors, c'était le son euh, du flot du sud hein, euh, qui s'adressait directement au rappeur d'Oman. Donc, c'était une réponse déjà à ce son-là qui sortait euh, de Personne ne sort. Donc, il y avait ce pic-là, comme je le disais notamment. Voilà, les rappeurs gabonais, enfin, regarde simplement l'habillement comment s'habille le flot du sud, et comme je te l'ai dit, le flot du sud, il n'aime pas quand on bafoue son honneur, il n'aime pas quand on salit son image, donc voilà, il a cette éthique là, cet honneur qu'il aime toujours représenter, et là il a dit, ok, tu as voulu chercher, tu as trouvé, bon, si c'est pas une affaire de buzz, même si sur le buzz on s'en bat les yeks, moi je donne du buzz, voilà, donc, euh, voilà, donc, euh, quelques temps plus tard, désolé, Mmh, quelques temps plus tard, euh, voilà, Ndoman il ne dort pas. Déjà, moi, j'étais très chaud. Hein, bon, ok, Ndoman il a fait une punchline. Et moi, je vais. Et Flo du Sud a répondu, bon, je fais la vidéo. Voilà. Je vais expliquer qu'est-ce qui se passe maintenant. Avant que j'active, euh, voilà, mon ordinateur. Ndoman a balancé la notification. Piring. Réponse. <rire> RIP Flo du Sud. <rire> Wow Et là, je t'invite à découvrir la réponse du rappeur Ndoman. J'ai pas envie de dire Ndoman. No Man sur le titre RP Kaja. Donc déjà, la toute première euh, voilà la toute première phrase euh, de cette vidéo, elle commence en disant Cette vidéo a été réalisée avec un iPhone XR. Le flot du sud que flot du sud n'aura jamais dans sa vie. Mais bro, tu la monnaie pour la voiture, donne aussi, frangin, il va bailler le XR, tu vois ce que je veux dire, non Mais donc, bref, déjà, c'est assez violent, donc sans plus tarder, nous, on continue et on se retrouve dans le son. Kaja. Yeah, yeah. <rires> Kingdom cette, Cette image, image ne vous rappelle rappel plus rien, plus les gars. Déjà, je peux donner quelques interprétations. Pali Alors, la toute première interprétation, moi, ça me rappelle déjà euh, un peu voilà, ce background, le style même du Flow du Sud. Flow du Sud, il montre toujours qu'il est dans la street, qu'il vit dans la street. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, voilà, il a une pelle à la main. Je sais pas. Je crois que euh, Flow du Sud avait aussi une pelle ou une pioche. Mais bon, tu veux construire le rap, tu as ta pioche, moi, je m'appelle. Je m'appelle. <rire> tu vois ce que je vais dire? Valide. Abonne-toi, bro. Donc, déjà, ça, c'est la première interprétation que je peux donner sur euh, la toute première image. Elles sont toujours importantes. Donc, c'est la toute première interprétation. Mais aussi, peut-être qu'il dit ou il montre euh, voilà, au flot du site où il habite, où en fait, ce qu'il fait, en fait, il va charbonner, il va construire sa maison. Tu vois ce que je vais dire? Il a une pelle pour aller bâtir un bâtiment, euh, une maison, etc. Mais c'est simplement la vie, c'est simplement l'interprétation de Crack Flow. Donc sans plus tarder, découvrons le son. Africa dream Tu vas mal finir, tu vas finir mal, tu vas mal finir. Tu vas finir mal. Tu vas mal finir. Tu vas finir mal. Tu vas mal finir. Tu vas finir mal. Hey, l'enfant de maman Jeannette Dis-moi rêve peu qui t'a dit que tu pouvais me ken Tu n'as pas la dégaine Sur scène, c'est pas la peine Tu ne pourras pas me ken Dans ma main, tu y es ma chienne Tu pourras me kill, kill qui pourra me ken, ken Des même comme... Attends, attends, attends, attends J'ai kiffé une phrase là L'enfant de maman Jeannette C'est qui l'enfant de maman Jeannette Le flow du sud ou lui Mais bon, j'ai toujours envie de mettre ça en parallèle Avec le fils de Marcelin Et là maintenant c'est l'enfant de maman Jeannette Les gars ils sont trop forts quoi. Clin d'œil. Ah voilà, MC Bride. Ah <rire> oh non bref, je sais pas, je sais pas, je sais pas les gars. Qu'est-ce que vous avez dans l'industrie de la musique Voilà au Gabon les gars, qu'est-ce qui se passe Alors on va continuer, on va découvrir le son. Sur Rien n'aime la haine, Ken Ne m'appelle plus grand, tu as dépassé mon âge Le plus grand, t'as peur de Moïse, du charbonnage. J'ai le flow qu'il faut, et ça ne vient pas du sud On doit te mettre dans la catégorie de maman grand nord Aka, que du sud c'est un petit bagou Tu nous fais rire ton clip, c'est le rire à gogo Il y a 16 qui ne sera jamais leur est comique Vous n'êtes que des tim vous n'êtes que des comiques Prismatique, et pas du tout charismatique Vous n'allez pas gagner comme les opposants en Afrique Aka je te fais penser au gouvernement. Mais ta bouche, ça va finir dans mon détournement. Tranquillement, m'arrêter, mes petits humains. Mais la bavette, quand tu me parles, ta bouche sans. Tu n'es pas beau, tu as les odeurs. Yako, que le gros t-shirt sous le soleil. Mamo, je t'informe que j'ai qu ta sœur. Si tu veux la casse, je te frappe comme ton père. Oh, go, tu y habites où? Tu veux dormir avec moi? Tu veux que je te casse quand je pique? Alors, il répond directement, directement au Flot du Sud, parce que Flot du Sud avait dit, voilà, et j'ai interprété ça d'une manière, en disant, voilà, dans, de la première image. Mais bon, il avait dit, euh, Flot du Sud, as de l'argent et tout, etc., mais tchabitch où tchabitch ou Tu vois ce que je vais dire Et là, il répond en disant, hein Quoi Tu veux savoir où j'habite quoi Tu veux quoi Que je te ken Tu veux hein Tu vois You know what I mean hein Non les gars, c'est pas bon les gars, c'est pas bon. Mais bon, sans plus tarder, Kaja Ni c'est ta sœur qui avale, oh ta sœur elle a chatte, comme le boulevard triomphal. A deux heures, je pourrais te ken à toute heure, allez dites-leur que Kendo c'est le meilleur. Je ne suis pas dans les choses King Kinkwata, atta comment je déchire Tata, Lopata, Takedekabelekata, Akka. Un retour à la lampe ta, je fracasse. Moi c'est qui me bia dit, maman? Mon son est viral, tu peux laver le corona l'on Fais pas le kina, kina, tu mets pas le feu, le feu. Tu pourrais te vimba, vimba, c'est pas le fait, le feu. Manga kang, kang, manga la kang, manga la bébé. Vos du sud, plus vilain du pays, va la <rire> Bon les gars, content. je continue ou bien je m'arrête? Continue, gars. Je continue bien, ou bien je m'arrête? Continue, gars. Petit, tu vas bijouter qui? Uh, J'ai fini l'école depuis. <rire> Ouh, ah, oui. A Monsieur, c'est moi comme un comme un wabo minala, minala, da ebola nyo, monsieur diavala, bavala, ça avala nyo, monsieur diavala, yavala, flan du sud, tu ne kènes que tes 5 doigts champion à la masse, tout, tanana, c'est ni il y a ta soeur que je n'ai plus le temps, je t'insulte comme rotin, petit pas de con, je te casse ton cou. Non, non, non, non, non. trop violent, trop violent les gars, c'est pas bon, c'est pas bon, faites la paix les gars, faites la paix, c'est pas top. Bon, déjà en passant, ce qui grave l'instru, ouais, Doman, tu as ramassé, tu as pris cet... l'instru, ouh mec, et en plus il cascade dessus mec, hein, il balance punch sur punch, insulte sur insulte. Qu'est-ce qui se passe les gars, faites la paix s'il vous plaît, faites la paix les gars, faites un featuring les gars. Kaja. Je te casse ton dos, demande à Natacha. Elle sait bien que le est doux yeah, fuck yeah. Ouais, sud, fuck. Attends, attends, c'est qui Natacha? <rire> <Don't manie>. Natacha. Qu'est-ce <rire> que s'est Fuck, pour les Fuck, tout ce qui m'attaque. Fuck, fuck, tous tes gars, en plus, il chante, il se permet de chanter quoi, dommage. Il se permet de chanter. En passant, il chante très bien. C'est mon avis. Kaja. Tout se passe comme prévu, gars. Le plan suit son cours. Faut savoir un truc. Quand tu prends une décision dans ta vie, il faut avoir les moyens de ta politique, Joe. Ils sont naïfs de croire qu'on sait pas ce qu'on fait Mais <rire> y'a deux choses à retenir Premièrement, on s'en bat les couilles de leur avis Et secondo, celui qui perd la route à partir de maintenant on va le recadrer gang, gang. Tu vas mal finir, tu vas finir mal Tu vas mal finir, tu vas finir mal Tu vas mal finir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 Ce que Domane lui-même, il a dit, il y a deux choses à retenir. Premièrement, ils sont naïfs, ils ne savent pas ce qu'on fait. Ça veut simplement dire que peut-être que c'est un truc à buzz. C'est quelque chose qu'ils sont... ils se sont entendus entre eux. Voilà, on va faire un clash ou etc., pour faire sortir après un tube Moi je dis toujours que c'est pas mauvais les gars Voilà c'est comme ça C'est dans les normes de l'art et tout etc Et comme j'ai toujours dit Le rap clash est dans l'ADN Tu vois du rap du rappeur Tu vois si tu sais pas clasher quelqu'un Si tu peux pas euh, survivre à un clash Tu es mort et les fans t'abandonnent Un peu à la SNK Ou encore euh, beaucoup d'autres rappeurs Ou bien Jarul et tout etc Qui voilà n'ont pas pu résister au clash ils sont morts, aujourd'hui on parle plus d'eux Mais bon, ça c'est la première chose La deuxième chose, c'est que voilà, On s'emballe les yèques de ce qu'ils vont dire Tu vois ce que je vais dire Donc on s'emballe les yèques, tu peux dire tout ce que tu veux Voilà, moi j'ai ma vision On a la vision Et on va atteindre nos objectifs Ça c'est un point Et aussi si tu, es, si tu te positionnes mal On va te recadrer donc, tu t'es dit, tu vois, tu t'es dit, c'est certainement un rap à buzz. Et si c'est un rap à buzz, moi, c'est au KLM. Je suis là pour donner du buzz à et aussi au Flow du Sud. J'espère que tu as aimé la vidéo. Donc, déjà, dis-moi si toi aussi, euh, voilà, tu as ton avis. Hein, dis-moi ton avis dans l'espace commentaire pour toi. Qui a fumé l'autre Qui a gagné Quelles sont les imperfections Quelles sont les bonnes choses Et tout, etc. Voilà, c'était MC Crackflow sur les platines. A nos revoir. Crack flow. Crack J'ai les kimikes, j'ai la vista. Crack flow.